Bandeko balandia les avertis Bino Bousalandabuso Monsieur bon moment ensemble vraiment en émission à vidéo à je vous avais dit que il a fallu une salle n'est-ce pas deuxième partie nous ben même partie à souka par rapport à l'histoire hein? Puisque Moni, euh, que de de travail, il y a Mais quand est-ce que ça la partie de la suite, je vais dire, il y a vidéo par rapport à l'histoire d'apôtre de Permettre, à les sous-sous, nous avons tout ce to tout mon et tout seul, je suis allé à la que tout à c'est-à-dire que suite et fin. Na loubi, donc, histoire des douze apôtres, conclusion. Euh, pourquoi conclusion Puisque la conclusion, c'est à conclure les awa. Il se peut aussi que, après un mois, après un an, on vient on reviendra toujours pour la Plus puisque vous savez que le Saint-Esprit nous enseigne par rapport aux besoins aussi. Je vais d'abord prier avant que tu au donc exhortation Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Yeshua, nous voulons te laisser ces instants, soit avec nous, parle à nous Seigneur. Que ton Esprit, lui seul, puisse réellement nous, nous montrer, puisse réellement nous enseigner, puisse réellement nous, nous donner réellement les choses cachées par rapport à, à ces, ces braves gens que toi tu avais choisis Seigneur. Nous voulons faire cette émission pas pour les adorer, pas pour les, les, les, les rendre plus grands que toi Messie, mais nous voulons réellement que tu puisses nous donner, la, la, tu puisses nous donner réellement l'explication exacte afin que nous puissions vraiment comprendre que ces gens qui étaient comme, comme, comme nous, mais ils ont été choisis par toi, Yeshua, pour que tu puisses, pour, pour que tu puisses rester et continuer l'œuvre que toi tu avais commencée. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de ta part, puisque nous avons aussi suivi, Seigneur, ce qu'eux oh, ont suivi, mais ont enseigné, Seigneur, Papa, Car tu avais dit, Yeshua, que toi... Tu vas partir, mais tu enverras le Saint-Esprit, celui qui, qui, qui va enseigner dans toute la vérité. C'est pourquoi je t'ai béni, Seigneur, pour nous avoir donné le Saint-Esprit qui va encore nous enseigner euh, dans, en ces jours euh, par rapport à ces termes, Seigneur. Sois avec nous, que les cœurs captifs puissent, puissent être réellement libérés au nom de Yeshua. Que toute personne qui a de penser réellement captive par rapport à, à, aux philosophies, par rapport aux histoires de ce monde, puisse être vraiment libéré au nom de Yeshua. Nous voulons par, parler de ta part, Seigneur, non pas pour nous, non pas pour ceux-là qui vont nous suivre, mais seule la gloire revient à toi à jamais. En ton nom, Yeshua, nous allons prier. Amen. Voilà. Histoire des douze apôtres. Conclusion. D'abord, bongo nango ba malembe. Pourquoi est-ce que tu choisir thème au déjà Tu choisis thème oyo ezali po to meka ko Ton qu'est-ce qui a changé après Depuis que bango Bakenda il y a de cela plus de 2000 ans, qu'est-ce qui est qu'est-ce c'est -ce Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé Nakatia musala obago bandaki. Pourquoi tu goûte le balikambo, tu le balikambo pourquoi Puis tu lingi vraiment tout là. Ndenge Yeshua a travaillé Kinabango. Imaginez-vous que Yeshua s'est nakatia mukili au physique. Mais ces gens étaient avec lui, la plupart d'entre eux est avec lui comme Saba tusha et boye. Qu a édifié, Ce que de dès que le édifié, n'est-ce pas, par les enseignements des apôtres et des prophètes. par les prophètes, pourquoi? Puisque c'était avant, n'est-ce pas, Yeshua? Aya. Les apôtres, pourquoi? Puisque Yeshua les a légués, les a laissés, les a donné, n'est-ce pas, la mission? Ils ont Marc 16, Matthieu, aller et faites de toutes les nations des disciples et puis il dit enseignez-leur ce que je vous ai enseigné c'est-à-dire ka partir de potre ce qui s'est passé mingi lobaka par le Saint-Esprit mais mingezaki enseigner par yemoku yeshua par rapport au royaume c'est pourquoi lorsque même nous parlons de l'évangile l'évangile est la bonne nouvelle pas, la, pas la, la, la, la nouvelle, la bonne nouvelle. Et pas n'importe quelle bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle de Yeshua. Ça dit, tu choisis le terme pour nous palper la réalité. Pour palper, n'est-ce pas, physiquement, comment est-ce que Yeshua vit avec ces gens et comment est-ce que ces gens vivent avec lui. Et raison, M. Ali, toi est bas vraiment bango bien le support toi est bas bon biseau sur quoi on attend est-ce que nous sommes dérangés par la loi pour le moment Bango c'est -ce qui dérangé par les romains à c'est à leur époque mais ils ont travaillé Toute, tout au ba, de toi est bas nakati ya ya thème oyo nakati plutôt ya ya chapitre o ils ont conclusion toi est ba, bas cocufan a bango toi est bas appel leçon ni ni ou plutôt tirer la histoire Nabango. Puisque tout ce que nous voyons, et qui peut-être que les gens n'étaient pas très, trop, très nombreux sur la terre comme aujourd'hui, mais les gens vivaient comme nous, les gens allaient au travail comme nous, les gens allaient au champ comme nous, d'autres allaient à la chasse comme nous, d'autres gens, n'est-ce pas, faisaient de la pêche. D'autres gens allaient ici si et là pour travailler. Ils n'est-ce pas, tout ça C'était ça le travail comme aujourd'hui. Le travail peut avoir changé la façon, mais c'est le même travail, c'est-à-dire que les gens vivaient, les gens s'est mariés, les gens mariaient leurs enfants. Mais, ces douze apôtres étaient choisis par lui-même, Yeshua. D'abord, tu me dit classé sous le combo Nabango. Tout le monde tout placé sous le combo Nabango. Et puis, on a défini, peut-être, mon côté mi mes pour ne pas faire trop de, de théories. D'abord, Moutouali Boso et Zali Pierre. Pierre a va qu'il que face ou s'effacer. Il a dit va fallait faire un caillou, qu'il fallait faire un biroc. Mais tout les langues. Les langues les ça, a la dans la langue, c'est le banga. Le banga, n'est-ce pas? Il y a normal. Pas le banga, mais le banga. Normal, donc, il y a un caillou. Mais comme il y a Pierre, il y a Pierre, il y a Simeon Bariona. Simon, fils de Jonas. Donc, il y a Simon. Maintenant, dans l'histoire, dans l'archive, il y a un peu. Pierre a dit qu'il André. André a dit qu'il pas d'abord disciple de Jean-Baptiste. André a dit qu'il pas, pas témoignage de l'école de Fungami, de l'école de Colombe, pour certifier que Yeshua était réellement le fils de Dieu. Bien sûr, en chair. André était parmi les disciples au oh, basail qui proche il Jean-Baptiste Et quand en il y a ba il y a ba shift tout monde a que André Moutou tu connais que Betali est pas la pierre Pour ne pas dire que André Moutou a présenté qui Pierre habite là Moutango n'a pas que Yéhou Donc Yeshua Yeshua and a poni sur si, pierre Il y a un monde Yéshoua zo le ba Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. L'Esprit de Dieu qui était en Yeshua voyait en Pierre un élément capital pour la Moussala. Malgré que Yeshua, mon déjà André, Nakati n'est pas à Jean-Baptiste, mais Yeshua préférait Benga d'abord Pierre. Et puis, Aiko Benga André. Abengi André. Et puis Jacques. Donc Jacques, je vais faire une vidéo par la grâce de Dieu par rapport à Jacques. Pourquoi Jacques Puisque Jacques, comme Oyo, et ça, la confusion, n'est-ce pas, il y a le Nouveau Testament, il y a la Nouvelle Alliance, il y a une lecture de la Bible. Donc, le, je le... a -no sur la bino, je a la bino, je suis sur la bino, je la le je suis dit la bino, je suis la bino, je suis la la la la la je la je la la par rapport à a combo et à Jacques. Puisque dans la Bible, il y a quatre différents personnages, comme on Jacques. C'est la même, mais ça, il confusion. Dans la Bible, il on a des martyrs, les apôtres qui ont été on tués, Ba ba, ba la confusion na Jacques Jacques tu ba ba ba Jacques nin, Jacques ni émission après on a explique, na la donc on a une vidéo à part pour quatre types y Jacques mais ceux qui ont la question par rapport à déjà on même par téléphone jusque le temps Ma coquille tout le temps, vidéo sur ça. Alors, après tout, Jean. Donc, Jean, oyo azali, leki, y a Jacques, il y a Apôtre. Il oui, y a bien Jacques, il y a Apôtre, puisqu'il y avait d'autres Jacques aussi. Mais tu bango dans 4 ans, on a kou développé, n'est-ce pas, sujet, il y a combo, il y a Jacques, pour sauter les missions, il y comment Donc, Jean, na y a Jacques, il y a Papa n'a pas acquis donc ZBD. Donc Jean, comme on est. Et donc je vais dire, papa n'a pas acquis ZBD. Dans Jacques P. Hein, papa Et puis il y a Philippe. Apôtre Philippe. Mais nan, quand tu as Philippe AAP, tu as comme a pas, comme combien de philippe na qu'à la bible puisque on a ça la confusion ma donc ça va peut vidéo à part peut-être l'élapsis n'a habité na lobi il y a quatre sortes si je me trompe pas il y a jacque quatre personnages à jacque si je me trompe pas na la bible mais émission et tout ça va ngue bientôt là car sur combien Jacques pour on comme gabé que explicité puisque important tant tu expliquer mon mazambe et ça est clair pour que tu à la façon facile y expliquer ce expliquer tu as dit. Également, Philippe, Philippe, il y a quatre personnages comme Philippe dans la Bible. Dans la vidéo, dans la Philippe, tout ça, il y a une vidéo à part pour Philippe prochainement. Que Dieu nous fasse grâce pour tout ça. Mais Philippe, il y a un apôtre, Philippe, il y a un Yeshua à qui dans Jean 14. 8 que c'est lui qui m'a vu a vu le père on est Philippe. Mais Philippe Philippe père, ça a équipé avant disciple il y a Jean-Baptiste. Après bah, il y a la source d'eau vive. Après tu as l'apôtre l'apôtre Barthélemy. Sur Barthélemy histoires sur lui. Après tous apôtre donc Thomas Thomas Aubay qui est avant dimer face Imbavma va pleurer à mona, ça va pleurer à Yeshua. Après étant l'apôtre Matthieu, après on a deuxième Jacques, deuxième Jacques, c'est-à-dire il y avait deux Jacques, déjà a quatre apôtres, il y avait deux Jacques, mais il y a encore un autre Jacques, je vais vous expliquer tant on a explicité n'est-ce pas comment Jacques, différents Jacques, on a pas tant autant que Oyebagako. Pour comprendre, il y a un exemple qui que Bible est un labyrinthe. Il faut que la Bible soit un labyrinthe, mais il faut que la Bible soit un labyrinthe. Il faut que sous place soit un quitter. très important. Il y a un exemple qui a la Bible, mais ils ne comprennent pas le contexte. L'Esprit de Dieu nous enseigne, mais lorsque tu lis, d'abord c'est par intelligence que tu lis, et puis après, l'esprit a explicité ce qui Mais des histoires comme ça, par exemple, il y a une histoire historique, il y a une histoire des douze apôtres. Donc, il y avait un deuxième Jacques. Pour ne pas faire la différence entre Jacques et les Boussaint, Jacques Ami les il, il y a un Jacques Ami Balé mineur. Il paraît qu'il est un par rapport à taille par rapport à Jacques on de Jean, Jacques comme celui qui m'occupe c'est pas Benja Jacques Mineur. Et puis toi l'as Tade, et puis toi l'as Simon, et puis toi l'as Judas, hein, le scario ou à été qui est Et puis toi ça Paul de Tars, c'est pour laquelle la liste de Barpote. Donc pour la histoire de Paul, peut-être ça la vidéo me soit par pour la conviter qu'ils allaient donc, il y a de Donc, tout déjà Et chaque apôtre a mission particulière. Il y a une mission particulière. Il y a une mission particulière. Chaque que chaque que bengi la ça dit qu'on a un âme Mais le coup de l'oboque, c'est un 5. Chaque moussa c'est a beaucoup de utilité n'ango, il fait des choses, n'ango. ont fait des choses, ça ont fait des choses, qui ça ba Ça ça ba autour de cela, autour accomplir par rapport à tant d'actions à Katia Mokile. Donc, d'où, tu formes autour bengi corps. Mais la tête, c'est lui-même Yeshua. Le membre, c'est toi, c'est moi. C'est les autres qui nous suivent là. Ça dit, pour nous comprendre que les apôtres étaient appelés, n'est-ce pas, par rapport à la vision, à Yeshua, pour nous appeler à Sango, malamu à travers Bango. Il n'y a pas de problème mais il a voulu travailler avec l'homme pour intégrer il a travaillé avec l'homme pour intégrer l'idée dans l'akati donc c'est ça maintenant pourtant il y a un peu un peu dans l'akati il y a Matthieu 10 par exemple dans Matthieu 10 verset 1, tout le monde a à place donc il y disciple, et les noms sont là, au nature tanga, pour la référence, donc Matthieu chapitre 10, verset 1, ou bien même aussi, Luc chapitre 6, verset 12, parce que d'autres gens confondent, ils pensent même que Luc est aussi apôtre, et d'autres même oublient que Mathieu c'est apôtre. Et pourtant, Mathieu n'est pas apôtre. Donc, vous voyez tout en de la liste de Bazalaki. Comme dit, Bazalaki, plus tard. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'abord, la liste tout le monde, tout tout le monde, avec explications nouvelles. Maintenant, la, partie la plus difficile ali, parler de leur mort c'est de là que lorsque je préparais cette émission c'est à dire tu peux tout j'ai tout trouvé par rapport à ma recherche par rapport à il y a ma passage biblique a commis place il y a leur mort j'étais bloqué Certes, il y a déjà un Il y déjà Mais il que nous avons préparé, et donc, l'esprit que ce n'est pas important de souligner ben la mort de chacun. Ce n'est pas ça qui compte. Puisque la mort, c'est le sommeil. Et pas lorsque. La fille de Jarius, à l'âge de 12 ans, avec le célèbre, la célèbre phrase Talita Koumi »« jeune fille, lève-toi. Yeshua le baki, non, moi, je suis là. Lazare a sa komaki, qu'on s'est décomposé. Yeshua benguillé. Lazare sort. C'est pour dire que. Peu importe des koufi, peu importe que au koufeli, liwa et allé dans stop. C'est-à-dire qu'on dit si euh, tant na yo sukuwana na mokili après continuer au delà. C'est-à-dire l'esprit de Dieu m'a convaincu comme suit. La mort qui a été présentée dans la a Bible, l'explication. La, la première mort était la mort de Judas L'Iskario. Après avoir vendu Yeshua, après avoir trahi Yeshua, Kibomoto et Zongeli. Donc il avait sûrement des démons qui étaient en train de pousser à cela à C'est pourquoi Yeshua dit qu'il faut que le scandale arrive. Mais malheur, hein, sur qui le scandale arrivera ou tombera Et à cette fois-là, c'était Judas. Il a vendu, n'est-ce pas, Yeshua Il a livré. Il a payé commission. Et à mon Après, sûrement, ma l'esprit n'a pas été. Mais qu'est-ce que je fais Il est même parti pour remettre de l'argent. Il a dit non. Il a il a déjà trop tard. Et la Bible nous signale que Judas à à la mort sûre est donc certifiée dans la bible il y a disciple à bossel qui qui judas pourquoi je dis ça puisque après avoir écouté la l'encyclopédie, la encyclopédie la bar recherche dit non non non non attention ce qui est important, c'est que tu as qui. Mais par mauvaise foi, historien historiens ils peuvent, n'est-ce pas, que Bébisali Solo, Bébisali Et comme on n'a pas de preuves spirituelles, de preuves palpables, je ne vais vous parler que des morts où allez connus. La morts où ils allaient n'a qu'à la Bible. Désolé de le dire, puisque sinon, je vais vous dire des choses que je lis. Je vais vous dire des choses que j'ai trouvées. Et c ce que j'ai trouvé, la source n'est pas biblique. Et ce que j'ai trouvé, ceux qui n'habitent pas le bango et qui sont bongotés, quand tu as ignorance, je vais vous donner des choses qui ne sont pas bonnes. Et ce qui est sûr, ça fait plus de 1900 ans, y a été arrondi. Mais ce qui est sûr, la mort, y a, y a Judas qui est un autre balon C'est-à dire, il est certifié, amitcha singa, amitcha singa na kingo. Il est venu à Kufa avant yeshua pour yeshua Kufa qui a passé Mais quand on a buté un arabe, donc, akimitcha singa kingo a il est parti. Maintenant, si vous voyez, À part les apôtres, on a d'autres gens aussi <rire> qui sont dans la Bible sous un répertoriés au qui à cause de l'Évangile. que dans les Diacre Étienne, un Martyr à Liboso. Martyr, à ouais le mot martyre du grec kenkoba martour martour martour kenkoba que témoin témoin des souffrances et témoin oculaire c'est-à-dire ces gens ont vu yeshua mais ils sont morts puisqu'ils étaient avec yeshua ils ont vu ils ont, ils sont morts puisqu'ils ont accepté yeshua donc le premier n'est-ce pas euh, nani euh, martyr ou bien au boutoir bo qui Diacre, n'est-ce pas, Étienne euh, donc, euh, par lapidation. Et bien, bah, comment peut que oui, il y a 47 47, donc 15 ans après, il échoue. Mais là, ce n'est pas trop sûr. C'est pourquoi je ne veux pas m'azarder ma sur cela. Pour na, na, na, tu crois, bah, je ne veux pas vous donner des histoires. oh yo, en encyclopédie, je vous dis des choses qui sont certifiées que non, le premier ce qui à trouver qui est mort par lapidation, c'était n'est-ce pas le diacre Étienne. À part n'est-ce pas, diacre Étienne, à part Judas, je vous, je vous cite n'est-ce pas les noms de ceux-là qui sont morts, attestés par la Bible, tous peine à Jacques, tous peine à Jacques, que tout retardons rapidement. Lui à jacques donc acte 12 2 vers le même temps le roi hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église il fit mourir par l'épée jacques frère de jean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 donc ahwa n'ako continuerons même après mais ah tu tu es bien qu'est-ce qu'il donc place Ange n'est-ce pas qui coucou la Moussa Pierre hein Pierre n'est-ce pas naka il y a l'icambo et au Pierre à ses chapeaux qui n'ango donc uh, après lui voit Jacques Pierre baka qui est un héros de poème naki bah juste passer parce qui na en dégabouma qui donc Jacques hein? euh, puisque moni naka tiamoki les gens pensent que ben euh, nous avons un Zambé qu'on fait va faire taire, aussi et pourtant c'est même pas ça puisque l'esprit de Dieu ne meurt pas ce qui c'est comme ça donc la vie donc on a le bien okay, la mort attestée dans la Bible il y a l apôtre, l apôtre Jacques dans l'acte des apôtres chapitre 12 verset de tout okay, c'est héros n'est-ce pas ou à faire périr à, donc à faire qui n'est-ce pas donc Jacques donc euh, par l'épée, donc euh, a, a décapité. Donc euh, ça ne sert à rien qu'on ait bandé ni là ben, c'est au fait euh, Yanguana, et qui euh, donc donc euh, euh, euh, ce qui est euh, n'est pas euh, écrit. Hein, ah akati il y a Bible. Maintenant Pierre Balobaka a donc euh, par euh, donc euh, euh, crucifixion. Euh, donc, la forme est X, tout ça. Bon. Euh, Ouana Poézali, ou c'est que les archives, n'est-ce pas Les archives disent. Bah, archives, il y a beaucoup de gens qui ont mis comme une paix à la vanité. Mais c'est qui est sûr. Pierre Koufakipe, donc euh, Baboumakiye, bah et Mathieu, la même chose. Et puis euh, Jacques, n'est-ce pas Jacques Moussou, donc il euh, Yépe, la, la même chose. Je pense à même avant, avant Jacques, apôtre, tout ça. Mais on va peut-être rentrer en profondeur tant qu'on a fait sa différence. Donc, voyez-vous que, avec, ils avaient la foi en Dieu, la foi en Yeshua, et ils ont perdu de leur, de leur, de leur vie, pas seulement de tout mis c'est-à-dire le corps est parti même. Euh, Voyez-vous le sérieux avec lequel Banago Salanzambe. Donc, ah, si vous n'avez pas de tambourakin, colo, Yeshua, mais ils ont, n'est-ce pas, été tués à cause de la vérité. Par rapport à l'histoire, les Ala Kabalbalobak Mout moutoyo akoufa Kufana. Nakimobangisaka donc l'apôtre Jean. Donc voilà, c'est que je peux parler de l'histoire, n'est-ce hein, pas, y a apôtre. Bah, pour revenir un peu en arrière par rapport à Bissau, aujourd'hui il y a benga pasteur, on se benga apôtre, on docteur, on évangéliste benga prophète, sûrement puisque 4, que qu'il il faisait 4.11. Et pourtant, il faisait 4.11, celui qui faisait allusion avec Assa, c'est l'apôtre Paul. Mais voyez-vous qu'apôtre Paul ne mettait pas son apostolat comme un titre devant, mais il mettait son apostolat comme une charge. C'est que moi, je peux te conseiller, le loyo le benga apôtre, pasteur, docteur, évangéliste prophète, et c'est important qu'il faut être enfant de Dieu, c'est ce qui compte. Les dons que tu peux avoir, que tu pourras avoir, ça peut servir pour abattre mon sous Mais ceux qui ont dit, moi, pété, je suis vous C'est ainsi que Yeshua dira en Matthieu 7, 21, 21, 22, 23, pour que beaucoup, plusieurs viendront et me diront Nous avons guéri beaucoup de malades en ton nom vous fait beaucoup de miracles en ton nom. Et moi, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est par ces mots que je clôt d'abord cette vidéo. Et j'espère que ma question des amis qui te posés qui me Et puis ils ont dit plus notre historique. Ils qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ils ont dit que je peux aller chercher pour voir comment est-ce qu'ils sont morts. Mais pour les qui et nécessaire par rapport à l'esprit en Zambé, ce pas Oui, c'est important d'être à Bino Macambour d'aller la Bible. Parce que nous connaissons en partie de toute façon. Que Dieu te bénisse toi qui as suivi l'émission. Et nous allons revenir avec d'autres émissions. Par la grâce de Dieu au nom de Yeshua. Soyez bénis. Shalom.